Alors, je vais vous présenter Entre la source et l'estuaire de Grégoire Doménac chez Le Dilettante. C'est un roman qui fait 192 pages, mais d'abord, je vais vous parler de l'auteur qui est né en 89 en Haute-Savoie. Il a fait sciences politiques au Québec et quand il est revenu en Haute-Savoie se réinstaller, il est devenu rédacteur en chef de Carnet d'Art, qui est un carnet, comme son nom l'indique, qui parle de toutes les formes d'expression artistique. Euh, qui est situé à Aix-les-Bains, il est rédacteur aussi en chef de la revue « Paysages », le magazine des paysages de Haute-Savoie. Il a écrit trois livres, et celui-là, donc, c'est son troisième. Ici, on va se retrouver dans un petit port euh, fluvial du Doubs. Et le narrateur, qui est un jeune homme qui est avec euh, son papa, tente de, de revendre leur remorqueur, recueille la confession de Lazare. Alors Lazare, c'est un homme balafré, revêche, et euh, il va réussir à avoir euh, son récit et comprendre ce qui lui est arrivé. Lazare, euh, quand il a eu une trentaine d'années, a, a fait la connaissance d'un couple, donc d'un monsieur de 65 ans, ex-pilote de ligne, euh, à la retraite, un monsieur d'Allemagne, marié à une jeune femme euh, russe de 30 ans, sa cadette, ou Yana, une superbe belle femme qui vient, qui est originaire des steppes de, du Kazakhstan et voilà ce couple a acheté en Franche-Comté un, une, une belle bâtisse, donc ils embauchent Lazare en tant que menuisier et, et commencent à se lier euh, d'amitié jusqu'au jour où ce Lazare est retenu à dîner et l'ex-pilote le, de ligne lui, propose, euh, lui fait une proposition un peu euh, éclectique et lui dit euh, « va rejoindre ma femme dans sa chambre et rends la heureuse ». Et à partir de ce moment-là, le roman va chavirer, puisqu'on peut parler de, de chavirage exactement. Alors, on pourrait dire que c'est un roman qui se passe dans un endroit très paisible, on est au bord de la rivière, euh, Lazare raconte, euh, ses, fait ses confessions au narrateur euh, dans un moment très calme, sur une barque et, où il pêche, et euh, c'est narré un peu comme un, un conte, et autant dans la description de l'ambiance et des personnages. Alors, c'est un, un livre qui dérange, émeut à la fois, euh, et qui est aussi perverse, et c'est ça que, qui fait la force de ce roman. J'aimerais vous lire un tout petit extrait pour vous rendre compte de, de, de ce qui est dedans. « Tu vois, ça me réjouit diablement de t'en reparler, d'Ouliana. On a eu raison de venir ici à la pêche, histoire de parler du désir qui rend fou et qui vous tue. Ce n'est pas une plaisanterie, le désir, tu sais ?» Les hommes en parlent comme des petits garçons, par moquerie, par le biais des futilités. Ils cherchent à ignorer qu'il y a une facture à payer dans la jouissance. » Voilà, c'est un court extrait qui vous donne un peu le ton, euh, et ben je vous en souhaite une bonne lecture.